Cette carte est l'une des plus fascinantes que j'ai vues. On y retrouve les lieux de naissance de 2 millions de personnes célèbres et elle a été réalisée par Topi Chukanov. Je vous mets le lien dans la description, ça s'appelle Notable People. Et une des choses les plus intéressantes sur cette carte, c'est lorsqu'on regarde la Terre de loin, on voit uniquement des noms qu'on connaît. Léonard de Vinci, Cristiano Ronaldo, Adolf Hitler. Ah oui, je sais, ces personnes n'ont rien à voir. Et quand on zoome pouvoir voir de plus près, petit à petit, on voit apparaître des noms moins familiers. Enfin, en tout cas pour moi, j'avais encore jamais entendu parler de Jean Pivetot qui a découvert une espèce de dinosaure, le Pivetosaurus ou bien le baron poté qui était un magnétiseur et qui réalisait des soins douloureux. Et pour en revenir à la carte elle-même, comment cet affichage est possible bien Ça veut dire qu'il y a un classement des personnes des plus connues aux moins connues, et qu'il est plutôt bien fait. Pour comprendre comment cette carte a été réalisée, j'ai interrogé Topi Chukanov, qui m'a expliqué comment ce classement a été fait, et qui m'a montré quelques curiosités qu'on trouve sur la carte. Première question, comment fait-on pour classer 2 millions de personnes par ordre de notoriété Par exemple, comment ça se fait que Madonna est classée 32e et que Jésus est classé 204e That's a question that came up like a lot. I wasn't part of the research that was working on the data. I I found a link to the Notable People dataset via a newsletter called Data is Plural, which might be interesting for some other data geeks. And then j'ai I I saw the dataset et puis j'ai réalisé que ça serait tellement cool sur un globe. C'est so une combinaison de uh, Wikipedia article-edits, Wikipedia-article-length, combien de différentes langues vous avez sur Wikipedia, et ainsi de suite. Et article-views, je pense. En bref, les données proviennent de Wikidata, qui est en gros la base de données qui alimente Wikipédia. C'est toutes les informations qu'on retrouve en haut des pages biographiques. Et donc pour détailler un petit peu comment a été fait ce classement, alors comme disait Topi, il y a plusieurs variables qui ont été utilisées. Il y en a cinq au total. C'est le nombre de fois où les articles Wikipédia ont été édités. Ensuite une autre, c'est le nombre total d'éléments qui ne sont pas manquants dans les articles. Par exemple la date de naissance, le genre ou le domaine d'influence. Il y a aussi le nombre total de mots dans la biographie Wikipédia, et puis le nombre de fois où la page Wikipédia de la personne a été visitée par année, et sur une moyenne qui a été faite entre 2015 et 2018. Et la dernière chose, c'est le nombre total de liens externes, c'est-à-dire bah, des liens vers des sources, des références, etc. Mais à quel point ce classement est-il fiable Bien sûr, cette méthode n'est pas infaillible et il y a plusieurs disclaimers qu'on retrouve dans l'article qui a été rédigé par les chercheurs. And also really important fact is that there was like a disclaimer that's firstly that the coordinates are pretty inaccurate so it shouldn't be used like to map people and then the the rankings are somewhat subjective. Le premier, c'est un biais qui est lié à la langue. Ce dont ils se sont rendus compte, c'est que selon la langue des articles, eh bien on ne retrouve pas le même niveau de précision. Les données ont été consolidées à partir de cette langues occidentales, mais pas les autres. C'est déjà pas mal parce que s'ils avaient uniquement analysé les articles en anglais, enfin les données qui sont en anglais, on aurait un biais anglophone qui serait encore plus fort. Et le deuxième, c'est un biais historique. Et c'est logique parce que plus on s'approche d'aujourd'hui, plus les personnes qui s'illustrent dans un domaine particulier ont vocation à avoir une page Wikipédia à leur nom. Et d'ailleurs, c'est vraiment intéressant de regarder ce graphique qui le présente les mêmes données. On remarque la prévalence des personnalités religieuses depuis Jésus-Christ jusqu'à la fin du Moyen-Âge, des nobles pendant le Moyen-Âge également ou bien de l'explosion de la part des personnes connues grâce au sport ou au jeu depuis le début du XXe siècle à peu près. Donc cette carte elle est super intéressante, mais si des historiens la regardent, ils vont se rendre compte assez rapidement de ses biais, puisque la célébrité c'est subjectif, ça dépend du lieu dans lequel on est et de l'époque dans laquelle on se trouve. Alors maintenant qu'on comprend comment cette carte a été réalisée, qu'est-ce qu'on peut y trouver comme curiosité Topic Chukanov, on a repéré quelques-unes, par exemple des gens qui sont nés en plein milieu de l'océan uh yeah a lot of interesting interesting facts like i wrote in the original tweet i didn't know that F freddie mercury was born in zanzibar or barack obama in hawaii like those were things that spotted like i spotted immediately and there were people um, like born close to the poles uh and then then when i alors, allons voir sur la carte. Eh bien, oui, ici, on n'est même pas sur une île, et c'est pas non plus une erreur. On apprend ici que Reino Pasilina, ben, c'est un homme politique finlandais qui est né en 1939 sur un bateau. Et c'était lors d'un voyage d'évacuation parce que sa famille fuyait une guerre qui opposait la Finlande à la Russie. Autre exemple avec Ryoma Vuba qui était capitaine du LOSC et qui est né sur une pirogue lui aussi en fuyant une guerre et ce qui fait qu'il est resté apatride jusqu'à ses 20 ans. Alors l'autre fait intéressant à propos de cette carte c'est les réactions des gens à travers le monde et c'est là qu'on voit que cette carte eh bien, elle parle vraiment à tout le monde. Last time when I checked les stats it was loaded 3.5 million times. One reason why it became so popular is that it's relatable. So everyone like zoomed into their hometown and like comme checked out like who's who's the famous person there. Uh, but uh, I also, there were a few, like, like quite, quite many mistakes in the data because it's a huge data, it's a huge project on, on processing the data. So of course it's not perfect. So there were a few things which uh, like I got tens of emails and tens of uh, direct messages on Twitter. Maradona was one, Messi was one. There were a few which like everyone noticed and, and then like after I heard for the tenth time that uh, Maradona wasn't born in Colombia or how it was, but yeah, <laughs> yeah I, there, there were a few. Pour résumer, on peut dire que si cette carte est intuitive, c'est grâce aux données qui ont été vraiment affinées. Le classement des personnes qui a été fait avec les données qui proviennent de Wikidata est plutôt efficace, même si ça reste un petit peu subjectif. En naviguant, on peut repérer quelques lieux de naissance insolites, et puis si vous connaissez par cœur la biographie de certaines personnes, peut-être que vous verrez vous-même une erreur sur un lieu de naissance. Topi Chuganov m'a dit qu'il avait passé 10 heures pour réaliser cette carte, et franchement je trouve ça assez rapide vu le résultat. C'est la fin de cet épisode, alors si vous avez plu, n'hésitez pas à le partager. Dans le prochain épisode, on va parler de musique et de Spotify. Alors si vous ne voulez pas le manquer, abonnez-vous, et vous pouvez aussi suivre la chaîne sur Twitter et LinkedIn. A bientôt